Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette web-série consacrée à l'innovation managériale. Euh, alors aujourd'hui, on va faire un zoom sur l'intelligence collective, ou plus précisément le management de l'intelligence collective à travers la question Donc, est -ce que « Est-ce que l'intelligence collective produit toujours de l'intelligence ?» Alors pour poser le sujet, euh, je voudrais quand même qu'on qu définisse de, de quoi on parle. Alors, sachant qu'il y a à peu près autant de définitions qu'il y a d'experts sur le sujet en ce moment, hein, puisqu'on est, euh, est sur une discipline en émergence et aussi une discipline transdisciplinaire, puisqu'on peut l'appréhender sous euh, plein d'angles différents. Euh, l'angle philosophique, sociologique, euh, informatique, artistique, euh, managérial. On pourrait aussi parler de l'intelligence collective chez les fourmis, mais ça nous éclairait très peu sur le sujet. Donc aujourd'hui, en fait, on va le, en ce qui nous concerne, on va aborder le sujet uniquement sous l'angle du management et du développement euh, organisationnel. Et ce que je vous propose, c'est deux définitions qui viennent du, du Canada, euh, l'une de Pierre Lévy, qui est un chercheur qui a monté une chaire à Ottawa dédiée à l'intelligence collective, et l'autre définition, celle d'Olivier Zara, qui est un consultant international reconnu comme un expert mondial du, du sujet. Euh, et en fait, on, on s'appuie sur ces deux spécialistes parce que selon nous, ce sont eux qui éclairent le mieux finalement la question qui nous intéresse, à savoir comment rendre l'intelligence collective opérationnelle dans les entreprises. Alors c'est un sujet euh, complexe, hein, par définition, c'est un défi qui n'est pas simple, puisqu'en en fait il va impacter euh, euh, pas mal de choses en termes de culture, de croyances, de fonctionnement, d'organisation, euh, de systèmes d'information. Donc c'est beaucoup de choses à changer. Euh, et on verra tout à l'heure euh, quelques clés justement pour euh, implémenter euh, ces logiques d'intelligence collective de manière euh, opérationnelle. Euh, L'intelligence collective, elle repose quand même sur un, un postulat qui mérite d'être bien évalué. Euh, postulat qui est, qui est porté par les défenseurs de ce qu'on pourrait appeler la démocratie euh, délibérative, euh, que d'autres appellent aussi la sagesse des foules. Donc le postulat est suivant, ça consiste à dire que les décisions qui résultent d'un processus d'intelligence collective sont toujours supérieures à celles que pourraient suggérer les experts les plus compétents. Donc posons ce postulat et moi j'aimerais savoir quel est votre point de vue déjà à vous euh, sur, cette, euh, sur cette idée, euh, à travers un petit sondage, euh, alors, comment vous vous situez par rapport à ce postulat de base, est-ce que oui pour vous les décisions qui résultent d'un processus d'intelligence collective euh, sont supérieures à, à celles que pourraient suggérer les meilleurs experts ou non, je ne suis pas d'accord, vous avez le droit aussi d'être indécis, hein, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, on voit qu'il y a une majorité quand même de oui qui se dégage. Une très nette majorité de oui qui se dégage. Alors ceux qui ont répondu plutôt oui vont être contents euh, parce que en fait, j'ai la preuve irréfutable de la supériorité de l'intelligence collective euh, sur la valeur d'experts. Et cette preuve, elle nous vient d'une expérience euh, qui s'appelle Foldit. Euh, expérience qui a été conduite euh, aux états unis euh, Foldit, en fait, c'est un serious game, c'est un jeu en ligne. Et à travers ce jeu en ligne, euh, des individus euh, lambda, hein, comme vous et moi, euh, ont trouvé en trois semaines, à peine trois semaines, ont trouvé la structure d'une enzyme liée au sida du singe. Il faut juste savoir que les scientifiques butaient sur cette énigme depuis une dizaine d'années. Donc, si ce n'est pas la preuve irréfutable de la supériorité de l'intelligence collective, euh, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas vous décrire toute l'expérience ici, parce que ce serait un peu laborieux. Je vous invite à aller voir sur le net. Vous cliquez, vous tapez « Foldit », vous aurez tous les éléments d'information sur le sujet. Ce que je peux juste vous dire, c'est que le, le créateur du jeu, un des créateurs du jeu qui s'appelle Seth Cooper, il est parti d'un constat simple, qui est de dire que les gens ont des capacités de raisonnement dans l'espace supérieures à celles des ordinateurs. Et plutôt que de regrouper la puissance de plusieurs ordinateurs pour effectuer des calculs compliqués, ben Foldit met en lien, met en commun des cerveaux humains grâce aux jeux vidéo. Et l'autre créateur, qui s'appelle Zoran Popovic, déclarait en 2008, « Nous espérons changer la manière dont la science est faite et par qui elle est faite, et notre but ultime est de faire jouer des personnes ordinaires et d'en faire des candidats potentiels pour le prix Nobel, rien que ça. Donc, euh, bon, le but n'est pas atteint, hein. personne n'a atterri euh, prix Nobel euh, à travers Funded, mais euh, mais quand même, euh, l'expérience est assez euh, bluffante euh, et décoiffante. Alors, En même temps, ceux qui ont répondu plutôt non, je crois que c'était une petite minorité, ben, vont aussi avoir des, des raisons de se réjouir en entendant une autre, autre expérience, enfin, plus, plus exactement une autre histoire. Euh, nous sommes en, en janvier 2007 dans le massif des Arves, en Savoie, à 2800 mètres d'altitude, et il y a un groupe de randonneurs qui s'arrête au bord d'une combe. Et là, il y a une question cruciale qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque de s'engager ou pas euh, le groupe est composé de, de quatre hommes et deux femmes. Il est mené par un chef de course. Euh, parmi les participants, on compte quatre experts euh, en avalanche et euh, c'est l'un d'eux qui propose de passer. Les skieurs se sont élancés, le manteau neigeux euh, a cédé et vous imaginez euh, la suite. Comment des randonneurs aussi expérimentés, avec quatre experts en avalanche, ont-ils pu prendre une décision aussi absurde Sachant qu'ils savaient que ce jour-là, le risque d'avalanche était maximal, que la combe présentait un angle propice aux avalanches, qu'une qu corniche au-dessus de cette combe comportait des dépôts de neige apportés par le vent, donc un autre élément déclencheur comment c'est possible d'arriver avec autant d'intelligence disponible et autant d'informations disponibles à prendre une pareille décision. Alors Christian Morel, hein, qui, euh, qui est un chercheur et qui a étudié pendant une dizaine d'années euh, les décisions absurdes, lui la réponse qu'il apporte, c'est qu'elle euh, est liée à la dynamique des groupes. Euh, et dans le cas présent, euh, l'analyse est la suivante, c'est que c'est la taille du groupe euh, qui a inhibé en fait la parole et les silences ont été interprétés comme une approbation euh, du choix dangereux. Sur les quatre experts, un seul avait opté pour, pour ce choix de descente périlleuse. Le deuxième n'avait rien dit. Euh, le troisième avait bien repéré des signes alarmants, mais il ne s'était pas exprimé euh, très clairement. Le chef de course qui avait également vu le dépôt neigeux ben, analysa le manque d'opposition de ses compagnons comme l'indication euh, que pour eux, il n'y avait pas de réel danger, alors que ses compagnons, euh, au chef de course, ben, euh, ils ont interprété le silence du chef comme un feu vert, parce que comme chacun le sait, sait, un chef euh, sait ce qu'il fait. Donc on trouve ici en fait tous les, tous les biais cognitifs qui peuvent entraver en fait un processus de, de décision collective. Donc si vous avez répondu peut-être ben oui, peut-être que ben non, probablement vous êtes assez proche de, de la vérité. En tout cas, le postulat qu'on qu a posé là au départ euh, mérite vraiment d'être sous-posé. Alors pour autant, euh, et ce qu'on peut dire également d'entrée de jeu, c'est que l'intelligence collective ne peut évidemment pas être posé euh, comme la panacée absolue pour adresser tous les sujets de, de, de l'entreprise et de l'organisation. Euh, pour autant, ce qu'on qu peut se dire là, c'est que incontestablement, l'intelligence collective constitue un réel enjeu pour les organisations aujourd'hui, et on va voir pourquoi, mais on va surtout voir comment rendre tout ça opérationnel. Sachons qu'aujourd'hui, euh, en fait, le, le, le, la nécessité de développer l'intelligence collective via le management collaboratif notamment, c'est un enjeu qui intellectuellement euh, nous semble plutôt intégré par les dirigeants, par les managers. Pour autant, il y a quand même un, un énorme décalage entre l'intention managériale, le discours managérial, et puis la réalité observée. Euh, tant le poids en fait de la logique pyramidale euh, traditionnelle, faite de hiérarchie, de commandant de de contrôle, de standards et de normes, tant ce poids est bien plus prégnant que les logiques plus transverses qui laissent euh, de l'espace à l'initiative collective et individuelle, à l'empowerment et à la coopération euh, transverse. Et puis par ailleurs, euh, ce qu'on peut se dire aussi, et ce que vous pouvez vous dire en tant que manager ou en tant que dirigeant, c'est qu'on euh, ne va quand même pas développer une forme de, de co-gestion co euh, partout ou euh, on ne va pas instaurer une démocratie délibérative comme première modalité de management. Ça, on l'a déjà entendu et la question mérite effectivement de, de se poser. Euh, parce que selon nous, la réalité… Euh, est plutôt que de, de se figer, elle consiste ni à se figer dans un schéma traditionnel pyramidal, ni à basculer pour autant dans un modèle radical qui ferait la part belle à la responsabilité individuelle et collective pour adresser tous les sujets de, de l'entreprise. Selon nous, l'enjeu, en fait pour opposer hein, l'enjeu de l'intelligence collective, plutôt que de vouloir mettre de l'intelligence collective, l'enjeu c'est plutôt de composer avec ce qu'on pourrait appeler les paradoxes de, de l'organisation. La logique pyramidale que j'imagine la plupart d'entre vous euh, vivez hein, dans, vos, dans vos organisations, euh, le, cette logique pyramidale c'est aussi une forme d'intelligence collective, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, qui est faite de hiérarchie, de standards, de contrôle. Dans le discours managerial ambiant, en fait, on n'aime pas trop ce modèle, ce modèle pyramidal. L'ère du temps, c'est plutôt une réinterrogation assez profonde et fondamentale des, des logiques manageriales traditionnelles. Et pour autant, ce qu'on qu se dit nous, c'est deux choses. La première, c'est qu'il va falloir faire avec cette pyramide, la plupart du temps. Il y a peu d'organisations qui sont en mesure de faire exploser ce schéma traditionnel. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un schéma qui a aussi ses vertus. Parce que c'est sûrement le meilleur système qu'on a inventé pour produire et vendre, c'est-à-dire pour exécuter. Mais c'est aussi le pire système qu'on ait inventé pour décider et agir dans la complexité, pour innover et pour s'adapter avec agilité dans un environnement euh, VUCA, c'est-à-dire euh, volatile, euh, incertain, complexe et ambigu. Parce qu'aujourd'hui, euh, et tout le monde doit le, le, le sentir, ça, euh, il ne suffit plus de, de produire et vendre sur, sur un même marché la plupart des acteurs sont en capacité de produire au même niveau de, de standard. Ce qui devient majeur, c'est la capacité à s'adapter et à innover en permanence. Et dans ce monde donc VUCA, les entreprises compétitives sont par nature intelligentes et surtout apprenantes. Dans une économie de production, la création de valeur est fondée sur le territoire, le travail, le capital. Alors que dans une économie du savoir, et nous sommes aujourd'hui dans une économie du savoir, la création de valeur elle dépend principalement des idées et de l'innovation qui se trouvent dans la tête des gens. Sauf que ces idées et ces innovations, on ne peut pas leur prendre de force. Donc l'enjeu, ça va être de savoir mobiliser cette intelligence collective, les connaissances, et je rajouterais savoir les mobiliser à bon escient. Alors, facile à dire, vous me direz, mais là, on voit tout de suite qu'on est dans, dans, dans un sujet un peu sioux. Donc, concrètement, comment s'y prendre Ce que je vous propose, là, c'est trois clés d'entrée, en fait, pour, pour engager, pour engager le, le management de l'intelligence collective. La première clé, elle consiste à savoir bien dissocier et distinguer les problèmes compliqués des problèmes complexes. La deuxième, elle consiste à bien savoir distinguer l'urgent et l'important. Et enfin, la troisième, elle consiste à savoir actionner les bonnes méthodes au bon moment en fonction d'un objectif bien identifié. Alors, savoir distinguer les problèmes compliqués, et les problèmes complexes, hein, pour bien reposer le, le, le, la question. Je vais reprendre ici une vieille analogie en comparant un Airbus A380 et un plat de spaghetti. Euh, sur certains aspects, et paradoxalement, euh, le, le plat spaghetti est beaucoup plus complexe que l'Airbus, euh, puisqu'un Airbus, si vous avez le temps, si vous avez les bonnes ressources, les compétences, les bons schémas, vous pouvez toujours le, monter, le démonter et le remonter de manière logique. C'est-à-dire qu'il y a de la causalité linéaire, telle cause produit tel effet, on est dans le déterminisme. Donc ça, ça relève du compliqué. Un plat de spaghettis, vous aurez beau faire deux fois le même tour de fourchette dans votre assiette, vous n'êtes absolument pas certain d'avoir le même nombre de spaghettis sur votre fourchette. Donc là, on nage en pleine complexité puisqu'on sort du schéma de linéarité et de causalité euh, uni, euh, unilatérale et linéaire. Et là, on rentre dans la, dans la complexité. Et en tant que manager, en tant que dirigeant, bah, tantôt vous allez être confronté à des situations compliquées, tantôt vous allez être confronté à des situations euh, complexes. Et en fait, tout l'enjeu, ça va être de, de, de conjuguer ce paradoxe, en fait, ces deux logiques qui cohabitent dans, dans l'organisation. D'une part, une logique de l'ordre, qui sert à vendre et produire dans le respect de certains standards, et qui nécessite hiérarchie, discipline, autorité, exécution. Et puis, une logique du chaos et du complexe, qui, elle, va nécessiter de s'adapter en permanence en, en actionnant des leviers de coopération, d'initiative, de liberté, etc., etc., donc, ce ne sont pas deux réalités qui s'opposent, hein, elles cohabitent, même si cette cohabitation peut parfois être euh, difficile. Donc, en tant que manager, en tant que dirigeant, vous pouvez être confronté à de multiples situations qui vont nécessiter d'agir sur des leviers euh, différents. Par exemple, face à une situation problème, ben vous pouvez vous savoir avec certitude qu'aide par une expertise, par exemple, la vôtre ou celle de, de collaborateurs, vous pouvez savoir avec certitude quelle solution apporter à ce problème. Mais vous avez besoin de l'adhésion. Donc là, vous avez intérêt à engager une démarche de type conduite du changement. C'est compliqué en termes de solution, puisque la solution, on la, on les, on la connaît, mais ça peut être complexe en termes d'embarquement des équipes. Autre situation, face à un problème donné, vous pouvez aussi savoir avec certitude, de par une expertise euh, identifiée, quelle solution apporter. Vous n'avez pas forcément besoin d'adhésion de tout le monde. Là, on est dans la pure logique d'exécution, on est aussi dans le champ du compliqué. Et puis, vous pouvez aussi ne pas savoir avec certitude quelles sont là où les solutions à apporter au sujet donné, euh, personne dans le collectif n'a de réponse euh, préétablie. Euh, et là, vous avez certainement intérêt à sortir du schéma de command and control euh, pour euh, envisager euh, d'autres euh, logiques et en, en mettant en place les conditions pour favoriser euh, l'intelligence collective avec des méthodes adaptées. Alors, ce dernier point-là, euh, ce qu'on va appeler le, le point des problèmes complexes, c'est ce qu'Olivier Azar, zara appelle euh, la page blanche. Et la question qui peut se poser à vous euh, en tant que dirigeant ou manager, euh, c'est euh, finalement quelles sont les pages blanches qui se dressent devant moi. Quoi. Les pages blanches, c'est des sujets qui peuvent concerner euh, des questions de développement business, des questions d'innovation, de, des questions d'orientation stratégique, des sujets complexes sur lesquels il n'y a pas de réponse toute faite mécaniste. Donc c'est fondamental hein, en premier lieu quand on adresse cette question de l'intelligence collective de bien dissocier euh, ce qui relève du compliqué et ce qui relève du complexe puisque l'intelligence le, le, collective prend sens en fait dans euh, euh, la complexité. Le deuxième, la deuxième clé, donc, elle porte sur euh, le fait de distinguer euh, l'urgent et l'important. Alors c'est pas très nouveau ça, hein, c'est euh, un sujet de, de management depuis la nuit des temps. Euh, ça a toujours été un enjeu si on considère que la valeur ajoutée du management, elle porte davantage sur un horizon moyen-long terme que sur, euh, que sur un horizon très court-termiste ou sur la seule gestion du, du quotidien. Euh, ce qu'on voit quand même nous la plupart du temps, c'est quand même beaucoup de managers qui, euh, qui euh, sont, sont dans des logiques de pompiers hein, à éteindre des incendies euh, quotidiens, plutôt que dans une posture de, de gardien de, de l'important. Euh, j'aimerais vous interroger là-dessus d'ailleurs, euh, faire un, un petit sondage euh, sur euh, quand, quand vous analysez en fait votre activité, euh, quelle est la part du temps que vous estimez consacrée au sujet de fond, complexes qui portent sur des enjeux moyens long terme euh, par rapport au traitement des urgences et du quotidien bon, il y a une majorité d'entre vous quand même qui, euh, qui, qui consacre plus de 20% de, de, de son temps à, à au traitement des sujets de, de fond, euh, c'est assez partagé quand même. Parce que globalement, hein, ce qu'on qu voit, ce qu'on observe, ce qu'on entend, c'est une vraie difficulté à investir euh, le moyen euh, long terme, parce qu'on est pris dans cette euh, fameuse di dictature euh, de l'urgence. Et ça, c'est un point important, parce que mobiliser l'intelligence euh, collective, ça nécessite du temps. Euh, les problèmes complexes, évidemment, ils ne vont pas se traiter sur un coin de table, on est en général sur des processus dits d'émergence, euh, qui fait qu'on ne peut pas se dire, bon, on va se bloquer une réunion d'une heure et puis euh, le truc sera bâché. Quoi. Euh, donc ça nécessite du temps, euh, de l'anticipation, et l'idée là, elle est assez simple en fait, mais on sait aussi qu'elle n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Ben, ça consiste donc à lister ces fameuses pages blanches, que l'on évoquait là tout à l'heure, à planifier leur traitement en embarquant euh, les compétences utiles à leur, euh, à leur traitement. Et puis la troisième, euh, la troisième clé euh, bah, consiste donc à actionner les, les bonnes méthodes pour mobiliser les personnes justement sur ces fameuses pages blanches. Euh, L'idée est d'utiliser les bonnes méthodes en fonction de l'objectif que, que l'on vise. Alors aujourd'hui, euh, en fait, il y a une multitude hein, d'approches, d'outils qui permettent d'animer l'intelligence collective. Euh, et ça aussi, c'est important parce que sans méthode, sans un minimum d'outillage, on tombe vite dans, dans ce qui relève de la discussion du café du commerce. Hein, et ça peut, euh, c'est pas parce qu'on met des gens autour d'une table sur un sujet donné qu'on est sûr de produire quelque chose de pertinent. Quoi. Alors à la gauche, on s'appuie sur une foultitude de, de, de méthodes. Hein. On les a organisées sur différents champs euh, en réponse finalement à trois enjeux du management collaboratif, hein. innover, euh, engager l'action ou développer des logiques apprenantes euh, en, en flux continu. Donc, je ne vais pas détailler euh, chaque outil là ici, ce sera un peu, un peu laborieux. Euh, ce que je vais vous proposer, par contre, c'est à, à, à travers une expérience, euh, un projet en fait, euh, d'illustrer ça, euh, puisque c'est un projet qui nous a permis de, de, de mobiliser quelques-uns quelques de, de ces outils. C'est un projet qui s'est déroulé chez EDF. Alors on a évidemment l'autorisation hein, de, de notre client pour, pour partager cette expérience. Euh, plus précisément à la direction commerciale ouest d'EDF. Et la page blanche, hein, le sujet qui est adressé dans ce projet, euh, bah, c'est une dérégulation du marché de l'énergie. Hein, elle porte là-dessus, avec un impact considérable en termes de business, puisque quand on dit un impact considérable, ça se traduit par une perte potentielle de chiffre d'affaires de l'ordre de 40%. Pour adresser cette problématique, euh, la direction euh, de cette entité a décidé en fait d'associer les 600 euh, collaborateurs et managers de l'entité pour les rendre acteurs de, de, du futur de, de leur entité. L'objectif était double, hein, c'était d'une part de partager les évolutions à venir, euh, liées à cette nouvelle donne euh, économique, et développer un fonctionnement collectif et plus, plus agile et plus innovant pour faire face à cette euh, nouvelle donnée. Donc là, on a actionné deux méthodes de management collaboratif pour mobiliser l'intelligence collective. Euh, la première méthode, c'est ce qu'on appelle des forums collaboratifs, ou forums ouverts, euh, quatre forums qui ont réuni 150 euh, personnes, et qui ont permis en fait la fertilisation croisée de multiples intelligences de, de l'organisation. Chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique, a pu librement s'exprimer, coopérer, innover, en proposant des idées créatrices de valeur pour, pour l'avenir. Et ce travail a abouti sur ce qu'on a appelé des « graines de projet ». Alors, je ne vais pas rentrer dans la cuisine méthodologique hein, de l'animation euh, des forums, mais il y, a beaucoup, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur l'animation euh, des forums. Euh, ce qu'il faut simplement savoir, et c'est peut-être le truc le plus important, c'est que si la thématique générale des forums est cadrée, et ça nécessite un minimum de, de cadrage, le terrain de jeu il doit être balisé, euh, on part d'un thème assez générique, hein, par exemple, comment relever le défi de notre entité à horizon 2020. Il faut savoir que l'ordre du jour même des forums est laissé à la discrétion des participants. Euh, ça veut dire quoi, ça ben, Ça veut dire que le top management a intérêt à avoir un sacré niveau de lâcher prise, parce qu'il ne peut absolument pas anticiper les sujets qui vont émerger de ces forums collaboratifs. Mais ça, c'est une condition de réussite majeure pour enclencher ce processus d'intelligence collective. Le deuxième outil qui a été actionné sont des ruches collaboratives. Hein, et là, l'idée, c'était de réunir les initiateurs de projets issus des forums euh, pour transformer les projets en actions concrètes d'innovation. Euh, les enseignements, Ce qui est majeur en fait à retenir de, de l'expérience, c'est que, au delà des pépites que, qui sont ressorties en termes de solutions à la problématique business de, de l'entité, au-delà des pépites en termes de contenu, le processus en lui-même a profondément modifié la culture de cette organisation vers plus de coopération, d'agilité, de transversalité et de prise d'initiative. Euh, et puis le point clé, et je terminerai là-dessus, euh, qui est vraiment fondamental et majeur, euh, il vient de la posture du top management, euh, puisque face à, à la complexité de la situation, le top management de cette entité ne s'est pas positionné en sachant, en leader omniscient, il s'est davantage positionné en facilitateur de, de l'intelligence collective, et c'est bien sûr un enjeu fondamental lorsqu'on engage ce type de démarche. Pour conclure, euh, trois choses. Hein, euh, à la question initiale, est-ce que euh, l'intelligence... Euh collectif produit toujours de l'intelligence La réponse, bon, on l'a vu, la réponse est non. Euh, parce qu'on l'a vu, personne n'est à l'abri des biais cognitifs euh, pouvant conduire à des, des décisions euh, absurdes. Euh, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles toute démarche d'intelligence collective doit être soutenue par des méthodes et des outils euh, robustes. On ne peut pas faire euh, n'importe quoi en termes d'accompagnement de ces démarches-là. Euh, à la question, est-ce que le management de l'intelligence collective est un substitut euh, au modèle traditionnel pyramidal, ben là aussi la réponse est non. Euh, nous on estime qu'on doit être davantage dans le « et » plutôt que dans le « ou ». Et les démarches d'intelligence collective prennent sens dans la gestion de la complexité, mais tout n'est pas complexité non plus. Euh, et enfin, est-ce que le management de l'intelligence collective est un enjeu de compétitivité aujourd'hui Là bien sûr la réponse est oui, et dans une complexité croissante, euh, la capacité en fait, des managers à mobiliser, à organiser cette intelligence collective constitue une compétence qui, selon nous, va être très fortement challengée dans les années à venir. Voilà, nous arrivons en termes de, des, des 25 minutes de ce Web Corner. Euh, alors, je vous invite à un prochain rendez-vous hein, qui aura lieu le, le 17 novembre, hein, qui portera euh, sur une nouvelle approche pour conduire les changements dans les organisations. Euh, cette approche, c'est l'Appreciative Enquiry, euh, voilà, je vous remercie euh, vraiment de votre attention et puis je vous dis à très bientôt.